Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mike pour un nouveau dog news concernant le film Uncharted qui est attendu désormais pour le mois de février, le 16 février 2022 dans les salles françaises, donc dans moins de deux mois. Alors que les informations se font assez rares, la dernière fois qu'on a eu une vraie information, c'était la diffusion du premier trailer en octobre. Dernièrement, nous avons eu la révélation de l'affiche officielle du film. Le réalisateur Ruben Fletcher s'est entretenu avec le magazine Empire pour parler un petit peu du film Uncharted, notamment de sa vision, et nous apprendre un peu si ce film sera une bonne adaptation des jeux Uncharted ou non. Et malheureusement pour certains joueurs, peut-être heureusement pour d'autres joueurs, non, le film Uncharted ne sera pas une bonne adaptation des jeux Uncharted, mais selon le réalisateur, ce sera une bonne adaptation jeu vidéo. Cela peut paraître un peu compliqué comme ça, mais voici ce qu'il déclare. Une partie du problème des autres films, c'est qu'ils essaient de recréer les jeux. Parce que les joueurs ont eu une expérience viscérale, et je ne pense pas que vous puissiez rivaliser avec cela. Je voulais m'assurer qu'uncharted fonctionnait comme un film inédit. Quand vous jouez au jeu, vous avez l'impression d'être à l'intérieur d'un film, donc avoir l'opportunité de lui donner vie était un rêve devenu réalité. Nous avons essayé de nous inspirer des jeux quand nous le pouvions, mais nous voulions aussi avoir des éléments de décor originaux qui ne font pas tous partie des jeux. Je n'ai jamais rien vu de tel que notre troisième acte final, et je pense qu'il va époustouffer les gens. Ce que Ruben Fletcher veut nous indiquer, c'est que les équipes de production ne sont pas contentées en fait d'adapter un film Uncharted, que ce soit Drake's Fortune, Among Seas, L'Illusion de Drake, ou euh, encore Uncharted 4 à Seas End, mais ils ont voulu faire une histoire complètement inédite, ce qui fait que le film Uncharted ne sera pas une adaptation des jeux, mais une adaptation de l'univers d'Uncharted. Cependant, selon lui, le film Uncharted fera partie des bonnes adaptations et non des films inspirés de jeux vidéo ratés comme on en a eu beaucoup trop euh, ces derniers temps tout simplement parce qu'ils ont essayé euh, d'apporter quelques références, quelques scènes, quelques décors que les joueurs ont d'ores et déjà pu voir dans les films Uncharted. Cela confirme un peu nos craintes que l'on avait eues dans la première bande d'annonces sur le fait que la trame historique de l'aventure, l'histoire de Nathan Drake ne sera pas du tout respectée. Et on espère que pour les vrais fans qui aiment le lore d'Uncharted et l'histoire de Nathan Drake, il n'y ait pas trop d'incohérences. Rendez-vous dans moins de deux mois pour en avoir le cœur net